Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un classique de la magie car il s'agit de l'effet sandwich Pour réaliser cet effet, je vais avoir besoin de deux cartes En l'occurrence ici, mes deux cartes favorites L'As de cœur et l'As de carreau. D'ailleurs, je vais les mettre de côté pour le moment, on y reviendra tout à l'heure Je vais avoir besoin d'un spectateur qui lui va choisir une carte librement Par exemple ici, cette carte que je vous montre à la caméra C'est bon cette carte va être perdue dans le jeu, voilà, je vous la remonte une dernière fois, parfait, cette carte est quelque part dans le jeu, nous pouvons mélanger le jeu, c'est très important afin de bien perdre la carte. Et mesdames et messieurs, maintenant, nous allons faire un petit voyage à travers le temps, car les deux as sont des as détectives, et que vous le croyez ou non, eh bien en un instant, ils ont intercepté une carte. Peut-être que dans ce jeu, il y avait votre carte qui a voyagé tout simplement contre les Rappelez-vous, il y avait quoi Il y avait l'As de carreau, l'As de cœur et cette carte. Vous vous en rappelez Car il s'agit exactement de votre carte. J'espère que cet effet vous a plu. Je vous donne rendez-vous, à très bientôt. Au revoir les amis.